Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi le scalping vous permet d'éviter les flash-crash. Vous savez qu'environ tous les 18 mois, il se passe sur les marchés un événement qui fait bouger très, très fortement et très rapidement les marchés. Alors, souvent on ignore réellement la raison, parfois on nous explique que c'est un, un trader qui a fait une bêtise, qui a rajouté une ou deux digits à son ordre ou bien que ce sont des robots, enfin bref on ne sait pas toujours, on sait rarement la raison réelle. Euh, on sait par exemple qu'en 2015 c'est la banque suisse qui a, sans prévenir personne, qui a supprimé son plancher et euh, bon les marchés ont plongé et bien sûr ça a provoqué la perte de pas mal de traders euh, et de brokers aussi puisque. Le broker FXCM en France a perdu 250 millions sur une journée, donc il était pratiquement en faillite. Et malgré les stop-loss qui étaient, qui étaient placés, donc tous les clients ont perdu euh, parfois des sommes très importantes. Ont vu un compte de 10 000 euros se retrouver à moins de 50 000. Euh, bon, bref, c'était une catastrophe euh, pour beaucoup. Et lorsque vous avez un événement comme ça, ben les stop-loss ne résistent pas parce que quand, quand tout le monde vend et que personne n'achète, ben vos stop-loss ne servent absolument à rien. Donc dans ce cas-là, il euh, n'y ben a pas grand-chose à faire et c'est la raison pour laquelle le scalping est, est bien plus, plus intéressant et limite beaucoup vos risques. Moi j'étais sur les marchés, enfin je regardais, je tradais ce jour-là lorsque la banque suisse a supprimé son plancher. Je n'étais pas positionné heureusement et de toute façon bon, je n'aurais pas perdu euh, énormément si j'avais été positionné parce que je joue des, des, des, petits, des petits montants et je prends rapidement donc mes gains. Et euh, donc c'est tout l'intérêt du scalping parce que vous avez la possibilité à ce moment-là de sortir très rapidement du marché puisque en général vous restez entre 10 secondes et 10 minutes la plupart du temps sur un marché. J'avais tradé euh, quelques minutes avant, mais j'étais sorti du marché lorsque, lorsque ça s'est passé. Donc euh, je n'ai pris, pris aucune perte, donc il euh, n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et vous avez intérêt, donc si vous voulez éviter ce genre de choses, qui va arriver un jour ou l'autre, vous allez le connaître un jour ou l'autre si vous êtes sur le marché, en faisant du scalping, vous évitez donc les gros risques parce que vous prenez des petites positions, vous arrivez à faire au bout d'une journée euh, peut-être 1% de gain, entre 1 et 3% de gain si vous avez une bonne méthode euh, comme celle que je propose. Et donc vous limitez vraiment votre risque qui peut être assez catastrophique si vous utilisez d'autres méthodes qui sont le day trading ou le swing trading. Donc vous ne regardez pas votre position, vous vous dites euh, je laisse ma position ouverte plusieurs jours, plusieurs semaines et puis il se passe ce genre de choses. Et vous ne pouvez rien faire parce que vous étiez positionné et le marché a bougé. Personne ne va vous expliquer pourquoi ou personne ne va vous rembourser votre perte parce qu'il n'y a rien à faire. Ça se produit de temps en temps sur le marché. C'est un des risques, mais si vous voulez réduire au maximum votre risque, vous avez intérêt à faire du scalping. Donc si vous êtes intéressé par une méthode de scalping efficace qui vous donnera entre 1 et 3 par jour, une fois que vous la maîtriserez bien, 1, ou, 1 ou 3 de gains par jour, et qui vous permettra d'arriver à 90 à 100 de trades gagnants tous les jours, eh bien intéressez-vous à ma méthode, vous avez un lien ici au-dessus, qui vous permettra d'accéder à ma formation, et euh, vous verrez que le scalping vous permet de gagner régulièrement en prenant très peu de risques. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo,